Bonjour, amis français, bonjour. Euh, je voulais vous parler du deuxième voyage que je suis en train de faire et qui est absolument extraordinaire avec une agence qui s'appelle Namaskar India Tour, qui pour moi est une des meilleures agences qui vous fera découvrir l'Inde, que vous soyez individuel, famille concocterons au mieux de vos désirs le voyage de vos rêves quel que soit votre budget c'est une agence indépendante familiale tout le monde se connaît on vous fait un programme à la carte et soyez sûr que jamais jamais vous ne serez déçu c'est impossible vous aurez un admirable guide qui s'appelle Sidou ainsi qu'un chauffeur très émérite Gadjou, et un chef d'équipe extraordinaire en la personne de Balbir qui tient l'agence à Jaipur. Que vous ayez envie de temple, que vous ayez envie de vous reposer, que vous ayez envie de sortir des sentiers battus ou que vous n'ayez envie de rien, ils vous trouveront toujours quelque chose à votre mesure. Franchement, c'est une famille comme jamais je n'ai trouvé ici où la simplicité, la gentillesse est extraordinaire. Vous êtes accueillis les bras ouverts et malheureusement quand on part, eh bien, très souvent on pleure et on se dit à l'année prochaine. Donc, joignez cette agence. Franchement, elle est extraordinaire. Ils ont même eu la possibilité de se rendre de façon exceptionnelle au salon international professionnel de paris en septembre dernier où ils ont rencontré beaucoup de monde mais regardez leur site regardez leur blog et vous verrez qu'ils ne sont pas du tout comme les autres et vous serez ravis dans une voiture extraordinaire moi qui ai de gros problèmes de dos je n'ai jamais eu un souci donc les soins ayurvédiques, les temples, ou ne rien faire, la gentillesse, faire un cours de cuisine, écouter de la musique, ou dire, tiens, aujourd'hui, j'irai bien voir un village bishnoi pour voir comment ils vivent. Ils sont là, ils vous changent votre programme en un éclair de temps. Donc, joignez-vous à moi, appelez cette agence Adjaipourg, et vous serez enchanté et vous reviendrez dans l'Incredible India demain ou aujourd'hui ou quand vous voulez. Bon courage, bonne chance à vous et namaste